— Bon. Bah écoutez, on a passé le, le, le quart d'heure euh, réglementaire. Donc euh, je vous propose qu'on qu démarre. Euh, et puis les retardataires euh, prendront euh, en route. Alors bienvenue euh, à tout le monde donc, pour ce, ce jeudi Lacrimède euh, consacré, euh, qu'on a intitulé euh, « Regards croisé sur la situation des médias en, en Algérie et en Égypte ». Euh, alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je fais une, une, une, une précision, euh, qui est que, donc, moi, Julien d'Acrimède, euh, je vais faire une, une intervention qui portera plus spécifiquement sur la situation euh, égyptienne. Euh, sachant qu'initialement, euh, ce n'était pas prévu que ce soit moi qui la fasse, on était en lien notamment avec euh, Orient 21, euh, que euh, une partie d'entre vous euh, doit connaître, euh, qui malheureusement euh, n'a pas eu la possibilité d'avoir un intervenant une intervenante disponible ce soir. Euh, donc je fais ça un peu au, au, au pied levé. Euh, sachant que moi ma zone de, de confort euh, se situe un peu plus à l'est du côté du côté palestinien euh, donc je vais faire quelque chose à propos de l'Égypte, sans prétendre avoir une parole qui pourrait se substituer à, à, à quelqu'un ou quelqu'une qui connaît mieux la situation que moi d'ailleurs je renverrai un certain nombre de de travaux existants qui permettront euh, voilà d'approfondir ce que moi je vais essayer de dire ce soir. Donc, euh, la façon dont les choses vont se dérouler, euh, c'est que je vais euh, par parler euh, 4-5 minutes là pour un peu introduire euh, la chose. Euh, puis je passerai la parole à Hassan à Wali, qui est journaliste au quotidien algérien El Watan qui nous parlera plus spécifiquement de la situation des médias en Algérie, je n'en dis pas plus, il le, fera, il le fera très bien. Puis je reprendrai la parole pour parler plus de la configuration égyptienne, et ensuite on prendra questions, remarques, interventions pour un temps d'échange avec la salle. Voilà, sachant qu'on va essayer de tenir dans 40-45 minutes à nous deux pour avoir du temps ensuite pour pour discuter. Donc euh, l'idée de, de, de cette initiative, euh, bon, on, on, on essaie d'organiser régulièrement des, des initiatives d'ACRIMED portant sur différentes thématiques liées, au, liées aux médias. Et c'est vrai que la, la question de l'information non pas au sujet... Euh, de ce que je vais appeler rapidement la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, euh, mais pas l'information au sujet de cette région, mais l'information venue de cette région... Euh, où l'information telle qu'elle s'organise dans la région euh, est quelque chose qui n'est pas souvent euh, évoqué. C'est-à-dire qu'y compris nous, on discute beaucoup de comment, en France, on nous informe sur ces pays-là, euh, mais finalement pas souvent de... Et comment les journalistes dans ces pays-là euh, euh, travaillent, à quoi ils sont confrontés comme problématiques spécifiques ou euh, identiques à certaines qu'on peut, qu peut connaître ici. Euh, donc voilà, l'idée était un peu... Euh, d'approfondir cette cette thématique-là euh, en essayant de poser un peu les choses autour finalement de ce qui se passe dans dans la région euh, donc Mena euh, depuis euh, six ans euh, maintenant hein, ça va faire euh, ça va faire six ans euh, au mois de décembre que euh, les les premières manifestations de rue en Tunisie, qui déboucheront sur la chute de Ben Ali, ont eu lieu. Et finalement, on s'aperçoit six ans, six ans plus tard que ceux qui avaient pronostiqué un printemps qui se terminerait rapidement, ou une transition démocratique rapide, etc., s'étaient bien trompés, et qu'on assiste à une vague euh, de, bon, profonde euh, qui déstabilise euh, de manière durable euh, l'ensemble de la région avec des traductions différentes euh, selon les configurations nationales euh, évidemment selon que les pays ont été beaucoup, peu ou pas euh, touchés euh, par euh, des soulèvements à, à, à l'intérieur même de leurs de leur frontières euh, et finalement une des, une des questions qui été posée à l'hiver 2010-2011 par, euh, par ces soulèvements, même si les racines sont économiques et sociales hein, profondément. Euh, une des questions qui étaient posées était aussi celle finalement de la dignité euh, et derrière ces questions de dignité, il y avait aussi des questions de liberté, de démocratie, euh, de liberté d'expression euh, et finalement se posait la question de, de la liberté de la presse, de la liberté d'informer euh, même si, il ne faut pas se raconter l'histoire, ce n'était pas au cœur des, des, des soulèvements, c'était voilà, des revendications qui étaient sur la justice sociale, etc. Ce pas des revendiqués. Ce n'était pas des soulèvements pour la liberté d'expression. Euh, mais la question de la liberté d'expression était de fait euh, posée. Et c'est vrai qu'il y a eu... De... Des, des espoirs euh, en, en, en deux mots, euh, c'est-à-dire que, y compris un enthousiasme hein, au, moment de, au moment de ces soulèvements en 2010-2011, avec l'idée finalement que une grande vague démocratique allait s'abattre sur euh, toute une région marquée par l'autoritarisme euh, et que enfin ces pays allaient répondre aux canaux occidentaux de la démocratie, dont la liberté de la presse et la liberté euh, d'expression. Bon. Six ans plus tard, euh, le bilan d'ensemble de, est beaucoup plus contrasté, euh, voire même très négatif, euh, y compris et notamment euh, sur les questions liées euh, à la liberté d'expression et, euh, et aux, aux libertés journalistiques euh, de, manière, de manière générale. Euh, il suffit pour euh, s'en convaincre de lire les différents rapports euh, internationaux qui peuvent être écrits sur la situation de la liberté de la presse dans la, dans la région, euh, loin d'avoir progressé finalement ce qu'on constate dans un certain nombre de pays, notamment l'Égypte, j'y reviendrai, c'est un recul. Euh, des, euh, des libertés euh, des, euh, des journalistes. Donc il ne s'agit pas de dire que c'est la même chose partout, euh, mais non, on n'a pas assisté à cette grande, à ce, cette grande dynamique euh, à laquelle on on espérait quelque part assister avec des, des, des, des appréciations différentes sur ce qui pouvait se, se passer, euh, voilà. Et donc finalement, euh, je, vais, je vais passer la parole tout de suite à, à, à scène euh, Ce qu'on veut discuter ce soir, c'est euh, finalement qu'est-ce que c'est qu'informer dans un contexte, euh, dans des configurations autoritaires qui peuvent être variables, hein, euh, parce qu'il y a des formes d'autoritarisme et dans la région, c'est pas toutes les mêmes. Euh, qu'est-ce que ça veut dire informer dans un contexte autoritaire C'est quoi le travail de journaliste et la situation finalement des journalistes euh, dans des contextes de ce type-là, et comment il y a mutation ou non euh, de, ces, de, de cette situation euh, quand on assiste à des processus euh, politiques de fond euh, qui remettent en question, même si pour l'instant il euh, n'y a pas eu de révolution achevée, euh, qui remette en question l'ensemble des dispositifs de pouvoir euh, et de contrôle des, euh, des populations, comment ça se traduit ou pas euh, au, niveau, au niveau du paysage médiatique et finalement du métier de, de journaliste. Donc c'est ambitieux, évidemment, on ne répondra pas à tout ça, mais par nos introductions, essayer de donner une série d'éléments euh, pour ensuite ouvrir euh, une discussion. Et je te passe la parole. Merci Julien, bonsoir. Euh... Vous conviendrez tous avec moi que nous, l'Algérie, on n'a pas été touchés par la vague euh, révolutionnaire qui a touché le, le, le monde arabe depuis euh, décembre 2010. Mais euh, certains en tout cas pensent, ou sont beaucoup en tout cas pensés, que l'Algérie a, a eu sa révolte ou sa révolution au son printemps il y a déjà quelques années, c'est-à-dire octobre 88, qui avait mis fin à au régime euh, du parti unique, euh, ou ce qu'on on appelait à l'époque euh, la pensée unique, hein, c'est-à-dire un régime autoritaire qui s'est instauré euh, dans la violence, par la violence, euh, dès l'indépendance, euh, avec un seul parti, une seule, une seule langue, une seule religion. Et, et euh, l'armée étant au, au cœur du, du pouvoir politique, elle contrôlait euh, plus ou moins largement le, le, les, les secteurs de de la société. Donc, ce soir, moi, je voudrais vous parler, euh, si vous voulez bien, un peu de, de, du contexte politique dans lequel est née la presse euh, indépendante en Algérie, c'est-à-dire euh, deux années après la chute du régime du Parti unique, 90, il y a eu la naissance des premiers euh, titres de, de, de la presse écrite, euh, lancés, fondés par des journalistes issus de, de la presse gouvernementale. Euh, C'était... Euh, à l'époque, on appelait ça la, la parenthèse euh, démocratique. Donc, il y a eu euh, floraison de partis politiques, d'associations, de, euh, de syndicats autonomes, euh, et donc euh, des médias euh, libres ou indépendants, en tout cas, qui ne sont pas sous contrôle euh, du gouvernement ou, ou, ou de l'État. Euh, ça a joué un rôle extrêmement important pour permettre une expression libre dans, dans la société, des Algériens, des Algériens qui découvraient rapidement quest ce que c'est que... la la parole libre, euh, la démocratie, le vote, euh, euh, avoir cette possibilité, le droit de, de mériter dans un parti, dans un syndicat, dans une association. Mais ça n'a ça pas duré longtemps, ça, ça a duré euh, deux ans tout de pour tout, parce que le pays a vite basculé dans une violence massive du fait que euh, d'un parti politique, moi je... Enfin, appelons, moi je on considère, enfin pas tous, parce que la question divise l'opinion en Algérie jusqu'à aujourd'hui, d'un parti islamiste radical euh, qui était euh, euh, fascisant, qui, était, euh, qui voulait la fin de, de l'État national, qui voulait gouverner avec, la, avec les lois de, de, de la charia, qui avait remporté les élections, mais en face il y avait un pouvoir. Euh, avec comme cœur battant euh, l'armée qui avait décidé de, de ne pas aller au bout du process politique, processus électoral, et ce qui a en tout cas de manière directe provoqué le, le basculement dans la violence. Et euh, euh, ça n'a pas duré longtemps, 1992, euh, ça a commencé avec l'assassinat direct du chef, du chef de l'État de l'époque qui s'appelle euh, Mohamed Baudiaf. C'était en direct à la télé, hein, qui était assassiné par euh, son garde-corps, qui était un officier des, des services de renseignement. Ça a inauguré un long processus de violence, et donc c'est dans ce contexte que la presse naissante a évolué. Surtout qu'elle était l'une des cibles majeures de, euh, de la violence et du terrorisme islamiste. De 1993 à 1996, on a eu pas moins de 100 journalistes assassinés, et euh, le, les confrères à l'époque passaient le, leur temps entre les cimetières pour enterrer les confrères et les, et les tribunaux parce qu'ils sont souvent, souvent convoqués par la justice, par la police, pour des raisons de, de, de ce qu'ils appelaient à l'époque délai de presse, de, délai d'écriture. Les journalistes sont souvent convoqués à, et certains étaient envoyés la, en prison. Euh, euh, saisé de, de journaux à plusieurs reprises. Euh, le journal pour lequel je travaille, euh, il a été cisé euh, euh, au moins cinq fois. Et cinq journalistes étaient arrêtés pour avoir donné une information sécuritaire. À quatre, fin 1993. C'était l'assassinat de, de, de gendarmes euh, dans une région euh, euh, au centre du pays. Euh, le ministère de la Défense de l'époque euh, avait jugé inopportun, euh, il dit en tout cas on ne peut pas communiquer une information de ce type parce qu'elle porte atteinte à la morale nationale. Et, euh, on, a, on a jeté en entôle cinq journalistes, il n'y a pas eu de jugement, hein. heureusement qu'ils ont passé juste quelques, quelques, quelques semaines. Mais c'est vous dire euh, dans quelles conditions, le, enfin, le contexte extrêmement hostile dans lequel a évolué la, la, la, la presse était... Euh, il y avait quelques journaux, il y avait, euh, je cite, euh, « euh, Le matin »,« Liberté euh, »,« Le soir d'Algérie », qui sont d'expression francophone. Il y avait des journaux comme « Al Khabar », d'expression arabophone, euh, qui euh, portaient par des, des collectifs de journalistes. Il faut dire que chez nous, les, la presse écrite n'appartient pas à des groupes euh, financiers importants, elle appartient à des collectifs de, de journalistes. C'est vrai qu'au départ, ils étaient aidés par, le, par le, le gouvernement, ce qu'on appelait à l'époque le gouvernement de, des réformateurs, avec des, quelques euh, facilitations et tout. Mais ça, ce sont des, des collectifs de, de journalistes qui ont fondé le, entreprise, leur entreprise de presse euh, et qui, sont quand même, euh, dans, qui ont évolué dans une situation extrêmement fragile euh, sur le plan... Euh, Éditorial, sur le plan économique et de, sur le plan de l'exercice même euh, du métier. Euh, souvent, nous étions classés par euh, l'organisation de Reporters sans frontières parmi les, les mauvais élèves de, en matière de, de la presse écrite. On occupait souvent les places 120e, 121 e sur 140 pays classés. Euh, il y a eu beaucoup de journalistes assassinés, donc il y a eu des journalistes sous la menace qui quitté le pays, n'ont pas pu résister à, à, à la menace, mais d'autres qui ont fait le choix de, de rester et de résister malgré les menaces, malgré la, les menaces de, qui, qui venaient de deux parts, hein, de, des islamistes et, et du pouvoir euh, politique, euh, on, on peut euh, tenir, résister, c'était vraiment une, à l'époque une presse de, de résistance, de combat, comment... Continuer à travailler dans un contexte de, de violence où on est euh, nous-mêmes euh, la cible permanente du de, de, de, de terrorisme. Et, euh, je disais tout à l'heure à Julien, nous, euh, dans, dans, à cette époque-là, on ne parlait pas d'une presse euh, euh, comme ici, une presse de gauche ou une presse libérale de droite. Euh, euh, C'était. Euh, euh, plutôt comment défendre euh, des valeurs fondamentales euh, acquises euh, chèrement, parce que la révolte d'octobre 88, qui avait mis fin au régime du Parti unique, avait quand même euh, qui avait des, des raisons euh, euh, aussi euh, sociales et économiques, hein, euh, parce que faut dire que la crise euh, pétrolière de, de 1986 a mis à genoux le, le pays, le pouvoir d'achat, les gens se trouvaient dans des conditions sociales extrêmement fragiles. Et donc, ça, ils ont tenu jusqu'à 88. Et puis, il y a eu une explosion. Il y a eu malheureusement près de 1000 euh, morts. Il y a eu des, des centaines de militants politiques euh, qui ont été torturés. Euh, et jusqu'à aujourd'hui, euh, ceux qui étaient assassinés en 88, euh, et non, bon, enfin, on n'a pas connu en tout cas... La, le, les responsables de ces exécutions. Il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de vérité sur ce. Et ça va être comme ça, y compris dans, durant les, les années de terrorisme où il y a eu quand même pas moins de cent 000 morts et beaucoup de, de blessés, beaucoup de, de populations déplacées, beaucoup d'exilés. De, de, On a eu quand même euh, un départ massif vers. Euh, vers l'étranger, pas moins de 400 000 Algériens. La plupart étaient des, des enseignants, des médecins, des architectes, des avocats, de, des étudiants, de, des enseignants universitaires, des artistes. Donc ça a un peu vidé le, le pays de sa, de, de sa substance. Et euh, arrive euh, la période un peu où on sort de, petit à petit de, de la violence, ce qui va permettre plus ou moins euh, à, à, aux médias algériens quand je parle des médias je parle essentiellement de la presse écrite parce que jusque là l'audiovisuel la, la, la, la, donc la radio et la télé restent entre les mains de, de l'état qui sont plus euh, des instruments de, de propagande qui relaient la parole officielle qu'autre chose hein, et, ils sont totalement soumis au pouvoir euh, politique et compris dans la presse écrite euh, privée parce que ça aussi c'est c'est fragmenté parce que on a eu beaucoup de le, le pouvoir politique s'est rendu vite compte que la presse privée, plus, en tout cas certains journaux de, de la presse privée, euh, avaient une liberté de temps, euh, une liberté critique, des lignes éditoriales totalement indépendantes qui remettaient en cause le, les choix politiques, les choix économiques, les choix sociaux, de, y compris les choix idéologiques de, du pouvoir. Et c'était un espace où s'exprimaient toutes les sensibilités politiques du pays. Hein. Quand les partis politiques d'opposition n'avaient pas accès aux médias, lourds, à la télé publique, à la radio publique, trouvaient un espace d'expression dans la presse écrite, dans certains journaux de, de, de la presse écrite. Hein. Beaucoup qui étaient bannis, en tout cas, du paysage politique, trouvaient moyen d'expression, de, de diffusion de leurs idées, de leurs opinions, dans, dans la presse écrite. Et c'était pour, pour beaucoup, enfin, pour ce jour-là, c'était un risque euh, qu'on continue à payer jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Euh, on, on se retrouve, pour, pour information, nous sommes l'un des rares pays qui dispose de 500, 150 titres de, de presse écrite. Hein. C'est une multitude de titres c'est une exception mondiale. Et une multitude de titres qui ne veut absolument rien dire. Une pluralité éditoriale, une offre éditoriale plurielle, une pluralité d'opinions. Euh, tout simplement parce qu'on a un pouvoir politique qui s'y dit « Le meilleur moyen, on ne peut plus fermer ces journaux, ce n'est pas évident. On va les noyer dans un paysage médiatique où le lecteur n'arrive pas à se reconnaître, n'arrive pas à s'identifier. On facilite à des amis de créer, de créer des journaux et c'est pour ça qu'on se retrouve avec 150 titres hein, pour une population de 35 millions, 40 millions d'habitants. Euh, et nous, on l'appelle, euh, une certaine presse, on l'appelle euh, la presse parapublique. Hein, c'est vraiment la continuité de, des médias officiels euh, sous une forme privée et euh, qui vivent de la manne financière publique. C'est-à-dire, euh, ils vivent de la publicité des annonces officielles qui est Contrôlé par une régie publicitaire étatique qui s'appelle l'ANEP, l'Agence nationale de, de, publication, de, de, de publication et de diffusion, l'ANEP, édition et publication, qui représente 60% du marché publicitaire national, où, par lequel transitent toutes les annonces institutionnelles, c'est-à-dire institutions, entreprises publiques, tout, tout, tout. Et euh, on, on distribue cette publicité, cette manne publicitaire, non pas en fonction du tirage des journaux, non pas en fonction de leur influence, non pas en fonction de, des sensibilités d'opinion et politique que l'État doit aider, à, en tout cas à, à maintenir à flou, mais plutôt en fonction de lignes éditoriales euh, des journaux. Et c'est un instrument de pression puissant dans les mains de, du pouvoir politique pour euh, faire rentrer ce qu'on appelle dans la maison de l'obéissance. Beaucoup de journaux dans, euh, dans la maison de l'obéissance, oh, je disais tout à l'heure, Julien, on, pour certains journaux, on ne parle pas de ligne éditoriale, mais on parle de ligne téléphonique. Hein. C'est-à-dire, euh, vous voulez euh, deux pages de publicité, euh, ce serait bien, ce serait gentil de réorienter un peu votre euh, contexte, euh, votre contenu éditorial. Euh, euh, le journal pour lequel je travaille, ça fait depuis 1993, donc trois ans après sa naissance, qui a décidé de ne plus compter sur la publicité publique. Les responsables du journal à l'époque ont fait le choix de vivre des ventes du journal, et, mais aussi de la publicité euh, privée. Hein, parce qu'à ce moment-là, le privé commence à s'installer, euh, qui avait une marge, en tout cas, du marché pas, enfin, qui est de l'ordre de 35 à 40 Ça a au journal, mais ce n'est pas le seul journal, hein, le journal fond le Khabar, aussi, il euh, fait de même. D'ailleurs, le, les deux journaux, on a mutualisé euh, on, depuis une quinzaine d'années. Les deux journaux se sont dotés d'une... Euh, de quatre rotatives implantées euh, au, au centre, à l'est, à l'ouest et au sud du pays, d'une société de diffusion, ce qui permet une autonomie économique et qui assure une indépendance éditoriale euh, au journal. Ce n'est pas le cas, malheureusement, de, du reste de la presse, du titre de la presse, parce qu'ils impriment tous chez l'État, le public, qui est aussi une des formes... De, de pression sur, sur ces journaux, même s'il si y a une envie de s'émanciper, euh, même s'ils ne sont pas d'accord, beaucoup de patrons de presse, beaucoup de journalistes qui n'étaient pas d'accord avec les choix politiques du pouvoir, de... il y a une envie en tout cas de s'émanciper, mais ils n'ont pas les moyens de, leur, euh, euh, de, de le faire. Et, et certains, ils le font malgré eux, bah, ils, ils se disent peut-être un jour, ça va changer. Mais c'est vous dire aussi, en plus des... Euh, du fait que la presse était tenue euh, euh, entre la, la, la, le, le feu, l'enfer le, le, de, de, de, de l'islamisme radical, violent, et d'un côté du chaudron ardent euh, du pouvoir. Il y a aussi des pressions économiques terribles qui s'exercent sur les médias. Ça les fragilise économiquement, ce qui impacte directement le travail de, de journalistes. C'est comme ça qu'on ne on, on trouve pas beaucoup dans la presse algérienne de, de, des enquêtes de fond sérieuses que, parce que ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup de temps et les journaux ne se permettent pas. On ne trouve pas énormément de reportages euh, qui est l'un des meilleurs genres journalistiques dans la presse algérienne. On, peut, on va raconter la vie des gens dans, dans des territoires hein, lointains euh, euh, qu'on ne voit pas forcément à la télé publique. Ça demande énormément, ça impacte directement le rendement en tout cas de, du journal et, de, et du journaliste. Ajouter à cela, bien sûr, les pressions euh, euh, judiciaires, parce qu'on a des, des lois extrêmement contraignantes. Euh, Jusqu'à il y a quelques années, il y a ce qu'on appelle le délit de presse. Un article de, de presse qui ne plaît pas, ce n'est pas un procès en diffamation, on paye une amende, mais on va en prison. Beaucoup de journalistes ont été euh, euh, emprisonnés. Il a fallu attendre euh, 2011, et ça, c'est l'un. L'un des, des points euh, extrêmement positifs des de révoltes euh, qu'a qu le, le la région, c'est qu'il y a eu tout de suite levé d'état d'urgence, parce qu'on a vécu de 1992 à 2011 sous le régime de l'état d'urgence, où toutes les lois d'exception étaient, étaient de, de mise. Euh, euh, écrire sur un certain nombre de sujets, c'est prendre le risque d'aller en prison. Et certains de, de nos confrères, ils l'ont... On, on séjourné dans, dans, dans des prisons et parfois on lit on, on, on, un, un cahier défiant tout récemment. Il y a eu un, un correspondant de presse à l'est du pays qui a été en euh, méentol pendant deux ans. Il n'a pas été jugé. Euh, au bout de deux ans, on le libère, on lui dit « tu rentres chez toi ». Mais bon, pourquoi j'ai été arrêté Je veux un procès, je veux qu'on m'explique pourquoi on m'a arrêté. Ben bah, non. Voilà, c'est pour dire qu'il y a un abus de pouvoir euh, permanent, mais bien sûr... Euh, euh, côté de, de plus de l'abus de pouvoir, chez certains confrères, malheureusement, il y a, il y a un abus de, de soumission. Hein, et les résistances ne s'expriment pas, pas souvent de manière forte, euh, parce que le paysage est tellement éclaté qu'il ne permet pas d'organiser des résistances, une solidarité euh, euh, plus ou moins au niveau de, de notre corporation. Euh, c'est tellement précaire, c'est tellement fragilisé. Ajouter euh, à cela les, les conditions sociales des journalistes qui ne sont, sont pas exceptionnelles. Ce n'est pas comme ici où certains journalistes touchent 10 000, 10 000 euros par, par émission, par chronique. Vous voyez de qui je parle, <rire> c'est pas le cas, c'est pas le cas, on fait partie des catégories sociales les plus, euh, les plus fragiles, on fait pas partie en tout cas des, <rire> des catégories les plus, euh, on fait pas parler de, de la classe moyenne euh, supérieure. Euh, donc vous voyez bien que nous on, est un peu, on fait pas partie de, enfin en tout cas pour une large majorité de, des journalistes, font pas partie du système, hein, ils sont pas coupés de la réalité. Euh... Euh, pour rester un peu dans le, dans le, le cadre juridique, euh, ce sont des lois d'abord instables, contraignantes, instables parce qu'on connaît euh, chaque, chaque ministre euh, vient avec un, avec un projet de loi qui devient une loi et puis avant qu'elle ne devienne loi votée définitivement, il est, il est remercié, on nomme à notre mini, un nouveau ministre. Et de 1999, depuis l'arrivée de, de l'actuel président au pouvoir, enfin l'arrivée, le retour au pouvoir de, de Bouteflika, de 1999 à aujourd'hui, on a connu 15 ministres de la communication. Euh, donc vous voyez un peu, parce que chaque deux mois, un ministre. Et euh, un, chaque ministre avec euh, un texte de, de loi nouveau, euh, et dans, dans beaucoup de cas, ce ne sont pas des lois qu'on applique, elles sont là comme euh, une épée de, de Damoclès qui est suspendue, qui peut tomber à tout moment. Mais euh, les, les, dans les, les conflits qu'on a avec les, les autorités, ce, ce n'est pas les textes de loi qui sont appliqués. Hein. C'est plutôt un abus de, de pouvoir, de justice. On, même si on a souvent la loi de notre côté, le juge, quand on arrive face au juge, il est carré, il ne cherche pas à comprendre... Euh, c'est une plainte du ministère de l'Intérieur, du, du chef de la police, du ministère de la Défense, euh, du préfet. Euh, il va trancher souvent en faveur de, de l'autorité euh, politique. Euh, et quand on va devant un juge, euh, euh, on est souvent euh, fragile, et diminué, désarmé. Hein. L'Ouatan, qui a eu euh, 25 ans d'existence, euh, oui, 25 ans, ça va faire maintenant 26 ans, on a eu pas moins de 300 procès. Euh, c est, c est, et avec euh, beaucoup d'amendes euh, derrière hein, donc ça <rire> c'est vrai que depuis quelques années la loi le délai de presse est supprimé mais il est remplacé par une amende tellement incroyable qu'on préfère aller en prison que de, de la payer parce qu'il est impossible de, de la payer euh, qu'est-ce que je voulais dire autre chose pour un peu parler de de, de de l'état des lieux de, de la presse. Euh, il faut dire que euh, comme euh, dans le paysage politique, c'est un paysage médiatique complètement atomisé, noyé, avec des journalistes... Euh, parce qu'on parler aussi... On critique pas seulement le, le pouvoir politique, mais on fait notre critique hein, et de, et de façon permanente. Euh, il y a un sérieux problème, un déficit de, de formation euh, beaucoup de confrères ils me disent « mais pourquoi vous critiquez le, le président, c'est pas bien, euh, c'est l'Algérie, c'est voilà, pas bien de critiquer le président ». Et dans leur tête, c'est quelque chose d'anormal de, de, de, de, de, de remettre de, de en cause un choix politique euh, suprême hein, du, du président. On ne peut pas critiquer, euh, critiquer l'armée, euh, attention, c'est... C'est porter atteinte à la souveraineté, à l'unité de la nation, c'est mal vu. Euh, les Marocains, ils vont applaudir, ça fait plaisir aux Marocains, parce qu'il faut savoir que chez nous, l'ennemi les immédiat, c'est le Maroc. C et, et donc, il y a... Plein d'obstacles euh, visibles, euh, formulés de manière juridique, mais aussi euh, symboliques, qui font que l'exercice euh, euh, médiatique est extrêmement difficile. Je parlais tout à l'heure des enquêtes. Les, les, les, nous évoluons nous, nous dans un système politique opaque. On ne sait pas qui décide. Formellement, on a, on a un État dans son acception moderne, c'est-à-dire on a un Parlement, des partis, la Cour euh, euh, suprême euh, la cour des comptes la présidence le conseil des ministres euh, la justice euh, indépendante euh, euh, de sa volonté et euh, mais on ne sait pas qui décide le ministre il sait qu'il n'est pas issu d'une majorité parlementaire donc qui, dé, qui, qui détient un mandat populaire donc il va exercer son pouvoir il est nommé il est nommé euh, souvent euh, le gouvernement, c'est un, une espèce de conseil d'administration qui décide des politiques qui ne sont pas débattues sérieusement à l'Assemblée nationale. Euh, où chaque faction du pouvoir a, a des représentants. C'est une espèce de, de société par action, on, finalement, le conseil de, des ministres. Et euh, le, le, la, la décision, le, quand on va voir un ministre pour lui dire euh, pourquoi ce choix, pourquoi cette décision, il dit « mais vous savez, ce n'est pas moi ». Ils le disent, ils s'en cachent pas. Il hein. et, et, et faut dire aussi euh, ce qui a perverti le, le paysage médiatique algérien pendant longtemps, et, et dans, durant, surtout durant la période de, de, de la violence, c'est que euh, l'appareil sécuritaire euh, était l'acteur principal dans, dans une situation de violence. Euh, quand je parle d'appareil sécuritaire, le ministère de l'Intérieur, la police, la gendarmerie, mais surtout les services de renseignement. Et pour mieux contrôler le, le, le, le, la communication en temps de guerre, de lutte contre le terrorisme, ils vont jusqu'à avoir à, à, à de, de leur côté des journaux, des journalistes, euh, dont la mission est de relayer euh, la parole officielle. Euh, euh, pour donner un exemple... Euh, quand il y a un communiqué officiel qui dit cinq terroristes éliminés dans tel endroit, on, on retrouve ça dans la presse, mais il est impossible de, de vérifier est-ce qu'on est qu les a vus ces cinq terroristes éliminés, on ne peut pas le savoir. Donc il y a un contrôle rigoureux de, de l'information sécuritaire. Et euh, certains journalistes ont accepté de travailler sous ce régime, ils sont devenus le, tout de suite l'ennemi du métier. Hein, de, du métier de, de, de, de journaliste, à tel point que les, les, les médias, les, les, les journalistes qui ne sont pas d'accord avec ses choix, il, il devient la cible de, le, de leurs confrères euh, euh, mobilisés pour, pour le coup par, par, par, par les services de renseignement. Il y a un, un fameux colonel, il est connu, on en parle de lui, euh, et, et un colonel, il s'appelle Colonel Fauzi, c'est celui qui s'occupe des médias. Au sein de ce qu'on appelle chez nous le, le DRS, c'est le département de renseignement et de sécurité, c'est les, les services spéciaux. Hein, dans un pays autoritaire, vous savez ce que c'est, que c'est plutôt une police politique qu'un service de, de, de renseignement. Et euh, c'est lui qui fit la pluie le bouton dans beaucoup de, de journaux. Il décide de, de les manger, un journaliste, parce qu'il a commis un, un papier qui n'a pas, pas plu. Euh, il décide d'affaiblir un journal, de lui couper la publicité parce qu'il ne répercute pas l'info qu'il qu fallait répercuter. Il, il décide de, de couper le, le, le, de, de, de le journal à l'imprimerie parce qu'il y a une information qui, qui ne plaît pas. En 2014, il y avait un journal lancé par un ancien officier un ancien des services d'ailleurs, les anciens services... Peuvent lancer des journaux et, et il, à ce moment-là il, il donnait une information le chef de l'état était soigné en france comme vous le savez le, le chef d'état hein. <rire> il, il se fait soigner euh, au val de grâce et tout ça dans l'opacité on ne sait pas qui de quoi il est malade qu'est ce qu'il a est ce qu'il est rentré est ce qu'il va mieux et, et euh, ce directeur du journal en question, il décide de donner une information pour quoi le chef de l'État est décidé. Pour le coup, c'est une information grave. Il envoie son journal à l'imprimerie, c'est une imprimerie étatique. Euh, le ministre de la Communication est alerté par le, le, le, le responsable de l'imprimerie. Il dit « Mais voilà, y a, demain, on risque de se retrouver avec une information à la une d'un journal qui dit que le chef de l'État est décidé. » Ben, On décide de ne pas de saisir le journal, il ne sort pas. Euh, non seulement on décide de ne pas sortir le journal ce jour-là le, le journal ne sort plus euh, il est interdit ce n'est pas sur une décision de justice c'est-à-dire à la limite on, on, le sais, on, on le saisit le jour même et on, on va à la justice pour dire euh, mais euh, il est interdit le, sans, sans passer par, par la justice ce n'est pas une décision euh, en tout cas judiciaire voilà un peu comment on, on, on travaille dans un pays qui, qui a une façade un, un pays dirigé par un pouvoir qui a une façade démocratique mais dans l'essence et, et fondamentalement autoritaire euh, euh, quand, euh, quand on a un chef d'état qui il est en exercice depuis 1999. Il risque de finir sa vie en tout cas président. Il, en tout cas, il est bien parti pour. Il ne s'est jamais adressé à la presse algérienne. Il n'a jamais accordé de, de déclaration ou d'interview à la presse algérienne. Il a, il a parlé à toute la presse internationale. Toute la presse internationale. Et parfois, ils achètent euh, des espaces dans la presse internationale pour célébrer le, le 50e anniversaire de l'indépendance. Ils ont acheté des, des espaces dans des journaux comme Le Monde, le Financial Times, le Washington Post, euh, euh, les médias internationaux les plus importants. Hein, et, et le Figaro, ils ont, ils ont payé cher. Hein, C'est des publics reportages de, de 5 millions d'euros, hein, payés par l'argent du contribuable, bien évidemment. Et euh, donc, ils préfèrent s'adresser à, à une opinion qui n'est pas la algérien qui n'est pas la la sienne donc aux algériens ils s'adressent à l'opinion internationale et à l'opinion internationale c'est pas les peuples pas, mais ils s'adressent un peu aux, aux, grands, aux grands du monde aux, aux, aux grands industriels euh, internationaux pour, pour leur dire voilà venez investir en Algérie maintenant il y a la paix il y a la stabilité on peut le cadre juridique est favorable prenez ce que vous voulez il faut venir en Algérie euh, ça dit tout, en tout cas, de, de l'amour ou de la conviction qu'a ce président de, pour la liberté de la presse. Il a un mépris, mais un mépris le, total à, à l'égard de, de la presse, y compris à, des médias publics. Il arrive en 1999, il dit la chose suivante. « Je suis le rédacteur en chef de la télé. » Il le dit, il ne s'en cache pas. Hein, et, et, il est... L'agence l agence de presse, l'APS, la, la, l'équivalent de, de l'AFP, elle, elle ne fait pas dans l'information. Elle passe son temps à, à publier les communiqués officiels euh, du Conseil du ministre, du président, du ministre, et de différents responsables, responsables gouvernementaux. Euh, la télé, euh, à la veille, elle s'ouvre à, la veille, de, à chaque, la veille de chaque échéance. Euh, Électorale, on invite des partis politiques, euh, le temps d'une campagne finit la campagne, on ne les invite plus à débattre, à donner leur, leur avis euh, sur ce qui se passe dans le pays. Euh, les médias lourds restent en tout cas entre les mains du pouvoir, la radio et la télé. Mais depuis 2011, on a trouvé... Euh, enfin... On a un pouvoir quand même qui est capable de, de toutes les méthodes les plus, les plus pernicieuses. Hein. Il se dit qu'on ne va pas rester quand même à la marge euh, du monde. Tous les pays euh, du, du voisinage ont des chaînes euh, de télé privées. Euh, pourquoi pas nous Sauf que, qu'est-ce qu'on va faire On ne va pas mettre en place un cadre juridique qui permet la création de, de chaînes euh, de télé. Chez nous, ce n'est pas un système déclaratif. Hein, C'est un... C'est soumis à autorisation, hein. tout Il soumis à autorisation, mais tout euh, Créer l'association de quartier. Euh, il faut avoir l'autorisation euh, du sous-préfet, du procureur et de, de l'officier des services euh, du département. Et donc qu'est-ce qu'il fait on, on, on donne la possibilité à des patrons, à certains patrons de presse écrite, de... patrons maison, on leur donne la possibilité de lancer des chaînes de télé, mais à partir de l'étranger. On a une quarantaine de chaînes de télé, mais qui sont de travail, de travail étranger. Ils sont euh, installés en Jordanie. Euh, Certains émettent à partir de Paris, de Londres, euh, de Suisse, euh, et qu'on capte en Algérie. Les, les, les, les animateurs, les journalistes de télé, c'est des Algériens, des journalistes qu'on connaît. Des, ce sont des confrères. Les bureaux, ils sont à Alger. Euh, tout le travail, se, en tout cas, se fait en Algérie. Mais les chaînes elles, émettent à partir de, de l'étranger. Ce sont des chaînes, euh, des chaînes offshore. Euh, et, euh, grand point d'interrogation, la location de satellites coûte cher, coûte au moins 50 000 euros par, euh, chaque, par six mois, ou moins. Sauf que la loi. Sur, le, sur la monnaie en Algérie interdit le, le transfert des de capitaux à l'étranger on ne peut pas sortir du pays bah, avec plus de 7000 euros des sommes qui, qui, énormes qui, qu on, qu on, avec lesquelles on paye l'allocation la, de satellites qui est le pays mais on ne sait pas comment probablement dans des valises comme c'est des chaînes euh, amis, c'est des chaînes maisons on, on tolère ça, on ferme les yeux ça se fait on, dans en toute légalité, Mais quand on pose ça au, la question au ministre de la Communication qui passe son temps à nous donner des leçons d'éthique, de déontologie, de, elle dit non, non, non, ça, ça, ça me dépasse. Euh, vous savez bien comment ça fonctionne. Euh, pourquoi ils font ça Parce qu'ils savent dans, dans, dans deux ans, trois ans, cinq ans peut-être, qu'on va fatalement s'ouvrir, permettre la création de chaînes de télé privée euh, en Algérie, on prépare, le, on prépare notre, le pouvoir de se dit, je prépare mon propre paysage médiatique privé. Je permets à ces gens-là d'avoir des chaînes et le moment venu, on les rapatrie. Et puis ceux qui ne sont pas un peu dans... dans qui sont qui sont sur des, des positions critiques, euh, quand ils vont créer leur chaîne. Euh, ça, être, ça serait trop tard. En tout cas, il serait impossible de créer une chaîne, de placer une chaîne dans un paysage médiatique complètement saturé, occupé. Et parce que le, le pouvoir, a, enfin, les décideurs, ont, ont tiré un petit peu les leçons de, de l'expérience de la presse écrite qui leur échappe plus ou moins. Euh, que je, je pense qu'on a fait un peu le tour, mais j'ai livré comme ça en vrac un peu une situation qui est difficile de, de cerner parce qu'on évolue quand même dans, dans oui. une situation, dans un environnement politique tellement opaque, tellement difficile à, à identifier qu'il est difficile d'avoir une, une vision plus ou moins globale et claire de, de ce qu'est le paysage médiatique algérien, mais surtout de ce qu'est le paysage politique, économique euh, et sociale. Euh, donc, euh, rapidement pour, pour un point sur, la, sur, la, sur la, la, la, la, le paysage économique, aujourd'hui on a euh, des milliers d'entreprises, de, euh, mais au fond qui appartiennent à, à une minorité. Euh, et on a des, des, des hauts-gradés haut, haut, haut de l'armée qui contrôlent des secteurs euh, dans l'économie, le, le général de la banane, le général du sucre, le général de, de, du café. Euh, C'est comme ça, ils fonctionnent avec des, des prêts Et les patrons qui ne sont pas d'accord avec eux, parce qu'il y a beaucoup de contradictions, c est, c est, y compris dans les systèmes autoritaires. Hein. Ben, tout simplement quand il importe, quand son bateau arrive au port d'Alger, on le bloque pendant six mois, le temps que le, le, le général de, de la banane écoule sa marchandise. Ça s'est arrivé surtout pour dans le secteur agroalimentaire. Il y a beaucoup de, enfin, certains patrons qui importent du lait, ils sont bloqués, leur lait est périmé au bout de six mois, et ils les jettent dans la mer. Après, bon dans le débat, j'espère qu'on pourra répondre à des questions précises, euh, que, euh, volontiers. Merci.